ça commence bien pour vous, euh, l'ambiance du mois semble bonne avec euh, le soleil en cancer dont on sait que c'est votre secteur de plaisir, de loisir, de récréation, euh, de création, c'est un des secteurs les plus agréables de votre thème, il faut le dire, et chaque fois c'est au mois de juillet, donc si vous prenez vos vacances là, euh, précisément en juillet, et surtout si vous êtes du premier er décan, je peux vous dire que ça va très bien se passer en dépit d'événements extérieurs qui peuvent être, euh, bon, euh, un petit peu choquants pour certains, mais euh, bon, euh, en tout cas pour le premier er décan, cette période cancer sera excellente. Maintenant elle sera un moins excellente pour le deuxième e décan, je vais vous dire pourquoi, parce que le soleil va se trouver opposé à saturne et c'est toujours quelque chose d'un petit peu frustrant, d'un petit peu dur où on est obligé de prendre, de prendre beaucoup sur soi. Alors pour quelles raisons vous pourriez être obligé de prendre sur vous? Bah, peut-être parce que quelqu'un va vous faire défaut, euh, vous deviez partir avec quelqu'un, il va pas être là, ou euh, vous attendiez quelqu'un, il vient pas. Euh, vous voyez, il y a quelque chose quand même d'un petit peu frustrant et vous ne pourrez pas l'éviter. Hein. Euh, de toute façon avec Saturne, c'est très difficile. Vaut mieux accepter les choses telles qu'elles sont et puis faire d'autres projets, vous voyez. Euh, changer de direction, euh, penser les choses autrement, ne restez pas dans ce euh, dans, dans, dans ce sentiment que euh, bah, les choses euh, ne se passe pas comme vous le voulez. Hein. Donc, ça, c'était euh, pour le deuxième décan, le troisième décan, il n'y a pas de problème, euh, euh, tout a l'air de bien se passer, donc on ne bouge pas. On, euh, le soleil changera de signe le 23, hein, il rentrera en Lyon, il sera dans votre secteur du travail, alors peut-être que vous aurez passé des vacances et que vous reprendrez le travail et ce sera sur les chapeaux de roue puisque le soleil et uranus seront en dissonance. Donc euh, bon, vous aurez même peut-être une petite surprise, pas une grosse, hein, une petite. On continue avec Mercure, vous savez la planète qui gère votre quotidien, votre travail, les, les, les personnes avec qui vous travaillez, les collègues, euh, enfin bon, tout ce que peut contenir votre vie quotidienne. Hein, euh, et mercure va se trouver en lion et stagnante, hein, elle ne bouge pas pendant 15 jours euh, du premier er décan du lion, se trouvant donc en dissonance avec uranus. Je pense pas que ça ait un gros impact sur vous étant donné qu'Uranus est en bon aspect hein, avec votre premier décan et que cela concerne le premier décan. Donc cette, euh, ce Mercure euh, en, en Lion, euh, alors disons que vous pouvez un avoir un problème avec euh, l'un de vos collègues. Euh, c'est lui hein, ou elle qui aura un problème, c'est pas vous. Hein, mais bon, vous le fera partager et comme vous êtes un Poisson extrêmement réceptif, perméable à tout, euh, c'est souvent un problème, hein, euh, que les problèmes des autres deviennent vos problèmes à vous. Donc c'est un petit peu ce qui risque de se passer avec ce mercure euh, en dissonance avec uranus, mais rassurez-vous, euh, mercure recule et va retrouver le cancer après le 20, euh, et euh, là, c'est le 3e décan qui va être content parce que euh, Mercure sera en, en harmonie euh, avec vous et vous pourrez vous faire euh, de nouveaux contacts, rencontrer des gens. Alors vous serez peut-être un peu intimidé au début, hein, puisque Mercure sera rétrograde, mais à partir du 1er août elle de, deviendra euh, directe et euh, là il y aura plus de timidité, vous serez beaucoup plus... Euh, euh, vous accrocherez plus facilement avec les autres, alors que quand mercure est rétrograde, c'est à dire en fait les dix derniers jours du mois, hein, pour vous 3e décan, eh bien vous vous accrocherez pas facilement, vous serez un petit peu fermé, euh, euh, mais peut-être aussi que vous attendrez une réponse, ou que vous attendrez que quelqu'un vous appelle, que vous serez dans l'attente de quelque chose, parce que quand mercure est rétrograde, on attend. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire ce que vous avez à faire sans attendre, parce qu'attendre, ça n'est pas agréable du tout, c'est du temps perdu. Euh, donc euh, hein, s'il vous plaît, euh, soyez actifs, faites ce que vous avez à faire, et puis euh, quand ça euh, ça se dé décoincera, tout seul, vous n'avez rien à faire. VOS AMOURS, gérés par Vénus. Euh, euh, Vénus qui est une planète euh, qui est forte hein, pour les Poissons, elle va se trouver en bonne harmonie avec vous, exactement comme le Soleil, elle va être en Cancer et euh, donc euh, vous aurez de très chaleureux rayons de Vénus pour euh, réchauffer votre vie affective, euh, euh, premier décan toujours, vous serez extrêmement bien euh, servi euh, par Vénus qui sera en bon aspect avec Uranus, euh, fort heureusement, donc ça va calmer un petit peu ce qui se passe autour, et euh, peut-être que vous allez avoir un petit coup de cœur pour quelqu'un, hein, ça n'est pas exclu. Ou alors si vous êtes en couple, eh bien euh, il est possible que euh, euh, bah vous Mettez un petit peu plus de piment dans votre vie, vous serez peut-être en vacances, il y aura quelque chose de spécial si vous voulez pendant quelques jours, ce sera agréable. Pour le deuxième décan ce sera moins agréable parce qu'il y a cette opposition de Saturne dont on a parlé pour le Soleil, et eh bien c'est la même que va faire Vénus quelques temps après, parce que ce sera du 14 au 20. Donc euh, bon, euh, un petit peu de frustration parce que quelqu'un vous manquera, ou alors euh, euh, vous-même euh, serez euh, obligé de vous éloigner provisoirement de la famille, vous partirez quelque part, enfin bref, il y aura une petite sensation de manque, mais franchement, euh, bon comme Saturne est en bon aspect avec vous, euh, je ne suis pas sûre du tout que vous ressentiez euh, ça de manière euh, cruelle. Non, ce sera euh, juste... Euh, vous, vous ferez la réflexion un jour, deux jours, euh, entre ces deux dates, hein, entre le 14 et le 20, en disant oh ben tiens, un tel ou une telle, j'aimerais bien qu'il soit là, ou... Euh, vous voyez, ça peut être simplement euh, simplement ça. Et dans ce cas-là, euh, bon, il n'y a pas grand chose à faire sinon attendre hein, que, le, que le temps passe et que euh, vous puissiez retrouver cette personne qui vous manque. Pour le 3e décan, Vénus euh, bon, sera en opposé à Pluton, mais c'est en bon aspect avec vous tout ça, donc il y aura un petit peu quand même de d'érotisme dans l'air, vous serez très attiré par quelqu'un, euh, possiblement hein, autour euh, du 21, par là, euh, hein, quand Vénus euh, s'opposera à Pluton, euh, Bon, cette attirance vous la garderez peut-être pour vous d'ailleurs, hein? je ne suis pas du tout sûr que ça va s'exprimer, que ça va donner quelque chose de concret, parce que oh, n'oublions pas qu'on est en période cancer et que c'est une période de rêverie, d'imagination, euh, et que parfois bah, la réalité c'est pas ça du tout. <musique> On va terminer avec euh, votre forme, votre énergie, euh, euh, tout ce qui est du ressort de Mars. Hein. Mais c'est aussi le travail hein, Mars. Euh, bon, là on est en vacances donc on va plutôt prendre le côté euh, un petit peu sportif et compétitif euh, de Mars, euh, euh, d'autant plus qu'elle sera dans un secteur de, du quotidien hein, comme Mercure. D'ailleurs elles vont être conjointes hein, Mercure et Mars et au carré d'Uranus, alors euh, c'est quand même une conjoncture bon qui ne vous touche pas de près, c'est sûr. Mais disons que si vous avez prévu de faire des choses, euh, des compétitions, ou si vous avez prévu euh, de vous retrouver avec tel ou tel ami pour passer quelques jours, il peut euh, y avoir, ça peut être mis en question, hein, tout simplement. Alors vous vous adapterez, vous trouverez des solutions, mais euh, bon, il faut vous attendre, en tout cas euh, dans les 15 euh, premiers jours du mois, à ce que euh, bah, les choses ne ne soit pas tel que vous les avez souhaités. Euh, bon, je vous dis, vous trouverez euh, la manière d'arranger tout ça. Vous êtes malin, euh, surtout euh, en période de Cancer. Euh, donc, euh, bon, euh, simplement, il faut euh, il faut être un petit peu actif, hein, un petit peu dynamique, ne pas attendre de, des autres qu'ils vous apportent la solution. C'est vous qui allait trouver les solutions pour vous et pour les autres. Donc euh, euh, faites-vous confiance. Le problème des poissons, c'est que souvent ils ne se font pas confiance, ils ne se croient pas capables de faire ceci ou de faire cela, ils ont peur, ils sont intimidés. Euh, bon, je parle du vrai poisson, maintenant si vous êtes poisson ascendant Bélier, euh, c'est autre chose, hein, ou ascendant euh, Lion précisément, vous n'avez pas du tout la même dynamique. Mais bon, si vous êtes un Poisson qui a l'habitude de, de que les autres fassent les choses pour vous, non, là, hein, euh, prenez-vous en main, prenez... Euh, euh, comment dire... Vous pouvez compter sur votre force euh, et sur votre énergie hein, avec ce Mars en Lion, vraiment euh,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 euh, Aller sur RTL astro ou sur le figaro tv magazine.